Salut et bienvenue dans ce tuto Inkscape, tuto complément où nous allons voir comment modifier les bras en y ajoutant une petite main avec un pouce. Donc Pour cela, on va supprimer ces deux bras-là. Donc Je sélectionne ici avec la flèche noire, le premier, j'appuie sur Shift, je sélectionne le deuxième et sur le clavier, j'appuie sur la touche Supprimer ou Dell. Voilà. On va repartir donc de cet objet que nous avons créé dans le tuto précédent. Nous allons le dupliquer. Donc Pour cela, bah, CTRL-D, ou on va cliquer là-dessus, ou édition dupliquer. Voilà. On va le déplacer vers le haut en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. On va sélectionner ici l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc Je clique dessus. Je vais zoomer en cliquant sur la molette, ou je peux également cliquer ou taper sur le, le plus de mon clavier. Voilà. Je vais cliquer glisser. Voilà, je vais faire une, une main un peu plus petite, comme ceci. Euh, pour la déplacer, je sélectionne l'outil flèche noire, c'est-à-dire l'outil sélectionné et transformer, ou je peux euh, bien sûr utiliser le raccourci F1, voilà, de façon à la positionner comme ceci. Et si je veux vraiment être sûr de bien la poser, de bien l'aligner, j'appuie sur Shift et je fais apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Et je vais cliquer là-dessus sur aligner selon un axe horizontal. Donc là, je suis sûr que la main est bien positionnée. Euh, si je trouve que l'arrondi est un peu trop fort, je sélectionne l'outil « Éditer les nœuds » et je vais déplacer ici un des petits cercles en appuyant sur « Ctrl voilà. ». L'avantage d'appuyer sur « Ctrl », c'est que vous voyez, euh, j'ai un bel arrondi et les deux cercles ici se déplacent en même temps. Voilà. Donc là, c'est bon. Je duplique cet objet, donc « Ctrl D ». Je vais réduire cet objet. Je vais le déplacer. Et je vais lui appliquer la bonne couleur, c'est-à-dire celle-ci. Donc pour changer de couleur, je sélectionne la pipette, ou F7, et je sélectionne la couleur ici. Avec l'outil « Sélectionner et transformer les objets », je vais pouvoir déplacer mon pouce et voilà, bien le mettre comme ceci. Avec l'outil « Éditer les nœuds », donc je clique dessus, je vais à nouveau voilà, faire un arrondi et pour être sûr d'avoir ici un, un demi-cercle. J'appuie sur CTRL et je vais au bout et on est un petit peu bloqué, c'est-à-dire que ici on a bien un, un demi-cercle parfait. Voilà, ceci étant fait, on va grouper ces objets. Donc pour cela, je les sélectionne avec l'outil flèche noire. Hop Et je fais CTRL-G où je peux cliquer là-dessus. On va maintenant faire apparaître les effets chemin. Donc chemin, effet chemin. On clique sur le petit plus et on choisit courbé. Voilà. En cliquant là-dessus, on voit deux petits nœuds ici qu'on va en... comment dirais-je, euh, qu'on peut déplacer. Alors pour déplacer les deux nœuds, on fait un rectangle de sélection et on déplace les deux nœuds. Et là on s'aperçoit qu'on a un petit problème, c'est-à-dire que ces objets-là ne suivent pas. Alors c'est normal parce que ça reste des objets particuliers. Euh, dans la mesure où on a la possibilité ici de les arrondir, il faut les convertir en objet chemin. Donc pour cela, on sélectionne les deux et on clique ici là-dessus, ce qui permet de les convertir en chemin où on peut également aller dans chemin objet en chemin. Et là, automatiquement, vous voyez, hop, ils ont été déplacés et mis au bon endroit. Donc toujours, voilà, avec l'outil euh, sélectionner et transformer, je reclique dessus, je reclique sur mon outil éditer les nœuds et je clique là-dessus pour avoir bien sûr nos deux petits nœuds et surtout cette ligne verte qui nous permet, voyez, de courber notre objet. On peut jouer sur ici avec les poignées pour obtenir ce que l'on souhaite. Alors pour créer le deuxième bras, ben, ça va être très simple. On va ici dans les effets chemin, on va enlever l'œil, on va dupliquer cet objet, donc CTRL D, hop le déplacer vers le haut en appuyant sur CTRL. Et on va supprimer cet effet chemin. Et en remettre un nouveau. Avant de faire ça, je vais faire un petit retournement euh, vertical. Voilà. Et je vais ajouter maintenant l'effet chemin. Donc, on clique sur le plus. On sélectionne courbé, On fait ajouter. Et comme tout à l'heure, en cliquant là-dessus ou là-dessus, on fait apparaître les deux petits nœuds. Et on peut déplacer comme ça notre bras, hop, comme ceci, et le courber, tac. Voilà. On va placer cet objet un petit peu en arrière en cliquant là-dessus. Alors, pourquoi il veut pas euh, si je le mets complètement à l'arrière-plan, ça ne marche pas. Je dois sûrement être dans un mauvais calque. Alors pour faire apparaître les calques, on peut cliquer soit là-dessus, soit aller dans le calque, calque. Et effectivement, je suis dans le calque outils. Alors qu'il devrait être placé sur le calque illus. Bah, C'est pas très grave. Je vais sélectionner mes deux bras et je vais aller dans le calque, déplacer le, la sélection vers le calque, et ça va être le calque illus. Déplacement. Tac. Et je peux maintenant les descendre. Hop, voilà. <rire> non, c'est pas ça. Donc je clique sur arrière-plan et je le remonte tout doucement. Voilà. Euh, ici, je vais maintenant réactiver les effets chemin. Et voilà le travail. Donc l'avantage ici d'avoir déplacé les nœuds et non pas euh, l'objet en entier, c'est que si par exemple maintenant j'enlève ici euh, l'effet chemin, eh bien, je peux modifier cet objet c'est-à-dire lui rajouter, ben, comme je l'avais dit au début, une montre. Donc pour cela, je vais double-cliquer pour rentrer dans mon groupe. Donc vous voyez, là, on a un groupe de trois objets. Je double-clique. Hop, voilà. Et je vais rajouter une petite montre. Alors ça va être très simple, c'est-à-dire juste un, un petit rectangle noir. Hop. Voilà, comme ceci. Juste pour simuler une montre avec une couleur bleue. Voilà. Alors bien sûr, j'oublie pas de convertir en objet chemin, Hop. et maintenant, si je sors de mon groupe, alors pour sortir du groupe, il faut cliquer à l'extérieur de cet objet, voilà plusieurs fois, et si je réactive l'effet chemin, vous voyez automatiquement la montre elle est mise au bon endroit. On va faire euh, une autre petite chose, c'est-à-dire on va rajouter un petit tatouage tout simple, donc j'enlève ici l'effet courbe. Je double-clic pour rentrer dans mon groupe. Alors peut-être pour mieux comprendre, je vais faire apparaître la fenêtre objet. Vous voyez, donc là, on a le bras qui est sélectionné, qui s'appelle euh, G3157. Pour que ce soit plus simple, je vais le renommer bras. Voilà, je valide. Ou plutôt groupe bras. Voilà, groupe bras. Donc pour rentrer dans mon groupe, soit je double-clic, soit je peux cliquer sur la petite flèche. Et voilà, là je suis dans mon groupe. Et je peux sélectionner les objets qui sont dans mon groupe. Voilà, si je rajoute par exemple une petite étoile. Hop, alors est-ce qu'elle est bien dans mon groupe C'est mon étoile, elle est là. Mon groupe Braille est là. Mon étoile, effectivement, elle est dans mon groupe. Donc c'est bon. Euh, si je la convertis en objet chemin, comme ceci, je sors de mon groupe, alors pour sortir de mon groupe, euh, ben je vais sélectionner le calculus, voilà tout simplement. Donc je suis vraiment sorti de mon groupe, je vais ici dans les effets chemin, je sélectionne ici mon bras, et je vais cliquer ici sur l'œil, et voilà impeccable, on a bien notre petite étoile qui suit, qui suit notre bras. Euh, voilà donc pour ce petit complément, j'espère avoir été clair, j'espère avoir pris mon temps pour que euh, voilà, vous puissiez bien comprendre comment ça marche. Euh, je vais faire un, un autre petit tuto sur la création de, de visage. Voilà, donc je vous dis tout de suite à tout de suite euh, pour un nouveau tuto.